Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, nous allons découvrir l'interface de euh, Toonly. Vous allez voir, c'est euh, très simple. Pour sortir de la prévisualisation, vous cliquez sur la petite croix, vous arrivez dans l'espace de travail de Toonly qui se divise en quatre parties. La section haute, vous allez dans ma Vidéo, vous allez pouvoir retrouver toutes vos créations dans save bien entendu vous cliquez et vous allez pouvoir sauvegarder vos créations visuelles et exporte vous pouvez exporter dans la résolution de votre choix votre vidéo animée et dans la qualité de votre choix également les petites flèches ici vous cliquez vous pouvez revenir en arrière ou en cliquant ici, vous revenez en avant. Pour euh, renommer votre fichier, euh, vous cliquez une fois et vous euh, mettez exactement le nom de votre présentation. Dans Preview, vous cliquez et vous allez pouvoir, avant d'enregistrer, regarder un petit peu ce que donne votre travail. Les petites euh, loupes ici, moins et plus, vous cliquez et vous diminuez votre petite euh, vidéo ou vous la grandissez c'est comme vous le souhaitez, ici vous pouvez voir vos détails d'utilisateur et vous pouvez également sortir de l'interface en cliquant sur logout. Juste à gauche ici vous avez un panneau avec six carrés avec des icônes, la première icône ici ce sont les scènes, vous cliquez dessus, vous arrivez sur des scènes qui sont déjà préfaites avec des personnages déjà existants, avec du mouvement également déjà existant. Euh, ça, c'est très marketing, c'est une très bonne idée, ça permet de euh, créer euh, plus rapidement vos animations vidéo en choisissant différents euh, environnements et différents euh, personnages. Dans le petit carré juste en dessous, ce sont les backgrounds, donc les fonds de votre vidéo animée. Vous choisissez différents environnements, la montagne, la ville, la plage, des routes, des églises, des chapiteaux, euh, des classes. Vous avez euh, différents environnements euh, les plus utilisés, vous avez plus qu'à choisir, glisser votre environnement, votre background ici et euh, c'est fait. Ensuite, vous avez à choisir votre personnage, vous cliquez sur caractère. donc là ce sont différents personnages, des hommes, des femmes, des enfants, vous avez également différentes professions pour illustrer vos créations vidéo et il y a là pas mal de choix. Au niveau des objets, et eh bien comme vous l'avez deviné, vous pouvez choisir différents objets pour illustrer vos, euh, vos vidéos. Donc euh, si vous cherchez quelque chose de précis, vous avez un petit moteur de recherche ici, vous tapez un mot-clé et vous pouvez trouver plus rapidement vos euh, objets pour vos illustrations. Ensuite, les textes, vous pouvez en rajouter de, de différentes qualités et de différentes couleurs et de différentes polices. Vous avez des petites vignettes, il suffit de glisser la vignette et puis vous la posez, vous la disposez ici comme vous le souhaitez sur votre espace de travail et vous n'avez plus qu'à marquer vos mots pour expliquer ce que vous souhaitez. Dans audio, vous avez alors là un choix énorme d'audio. Possible pour agrémenter vos vidéos. Vous avez différentes ambiances qui vont susciter différentes émotions pour cliquer et les écouter. Vous avez des petits boutons play, vous cliquez dessus et vous choisissez l'audio correspondant à votre illustration et ensuite il suffira simplement de le glisser sur la timeline. Le petit bouton ici, bah, vous pouvez uploader votre propre fichier son, donc ça peut être un enregistrement par exemple de votre voix, ou un enregistrement audio de votre choix, il vous est propre. Vous avez le panneau ici à droite, alors vous pouvez le diminuer en cliquant ici, et vous pouvez l'augmenter directement en cliquant sur la petite flèche. Là ce sont vos scènes qui apparaissent, vous avez un visuel directement sur vos scènes, vous pouvez changer la structure de votre présentation, ça c'est très malin, en cliquant sur les petites icônes, là, les petits points ici et vous pouvez déplacer, comme vous le souhaitez, vos petites scénettes. Là, j'ai fait une petite duplication pour vous montrer comment on fait, ben, tout simplement pour supprimer un fichier. Donc, vous cliquez sur la petite poubelle rouge, vous vous en doutez, vous confirmez et ça supprime directement votre petite scénette. Pour dupliquer, justement, et eh bien, c'est très simple. Vous allez cliquer sur cette icône à côté de la poubelle rouge et instantanément, vous allez reproduire votre scénette. C'est très pratique si vous voulez gagner du temps et faire des petites modifications. Je vous n'avez pas comme ça à tout refaire. Allez, on la supprime. C'était pour l'exemple. Maintenant, vous pouvez également mettre des transitions. Vous cliquez sur la petite flèche ici et vous pouvez choisir. Vous avez vraiment des dizaines de transitions ultra professionnelles qui vont accrocher le regard. Et ça, c'est très important si vous voulez garder votre auditoire attentif. Vous en avez vraiment un paquet énorme et elles sont vraiment très très très professionnelles. voilà vous cliquez ici vous scrollez, vous choisissez par exemple euh, on va prendre ça starfall 3 voilà et vous avez vos transitions vous voulez rajouter une petite scène hop add new scène voilà vous avez un espace vierge qui apparaît et là vous aurez plus qu'à glisser tous les éléments dont vous avez besoin pour construire votre scène vous vous en doutez voilà je la supprime Passons maintenant à la partie basse de l'interface de Touligny, il s'agit de la euh, Timeline. Vous avez trois petits boutons ici, le premier vous permet de lancer votre petite scénette, vous cliquez ici pour mettre en pause par exemple. Le petit bouton à gauche, ça vous permet de revenir au début de votre scène et vous vous doutez bien que le petit bouton ici vous permet d'arriver directement à la fin de votre euh, scénette. Vous pouvez également en cliquant ici, euh, en laissant appuyer, promener votre cube et voir les petits euh, mouvements par exemple des personnages de manière euh, très euh, précise vous avez quatre éléments ici c'est à dire le background, deux personnages en vert plus un élément euh, ici en bleu qui est le logo euh, Toonly. Lorsque vous voulez euh, que au niveau visuel ce soit plus euh, compact vous avez un petit bouton euh, ici vous cliquez dessus hop voilà et ça euh, réduit vos euh, éléments Lorsque vous travaillez avec beaucoup d'éléments, je vous avoue que c'est très pratique d'utiliser ce petit système pour compresser vos éléments sur la timeline. Allez, on reclique dessus pour les faire réapparaître. En vert, vous avez les personnages. Si vous cliquez, vous allez pouvoir modifier son mouvement et ses expressions. Une fois que le choix est fait, vous avez un petit encadré orange qui apparaît. Ensuite, il se grise. Vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée ici. Et vous avez la possibilité de changer des petites, le de mouvement ou les expressions de votre personnage. Euh, ici, vous pouvez également sélectionner le personnage, faire un flip, c'est-à-dire vous pouvez inverser la position du personnage. Vous voyez, je clique dessus, hop, voilà, et il change de position. Tout simplement, on peut le faire également pour le petit garçon. Ici, voilà, je clique dessus, vous voyez, hop, la main gauche, main droite. Vous avez ici les différents euh, niveaux, si vous voulez que le personnage apparaisse devant le background ou s'il apparaisse derrière un élément, c'est possible en jouant sur euh, ces deux éléments. Et puis si vous voulez euh, supprimer, vous n'êtes pas content de votre travail, vous pouvez le détruire en cliquant sur la poubelle ici. Ensuite, vos scènes, vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier l'ordre de vos scènes, donc vous appuyez sur les petits boutons ici, et vous pouvez, en déplaçant avec la souris, changer l'ordre de votre scène pour changer la structuration. Là, vous avez compris, on va remettre tout dans le bon ordre. Voilà, ouverture, on le met ici. Pour ajouter une scène, vous cliquez sur « Plus »,« Add new scène ». Et là, vous avez un écran noir qui apparaît. C'est normal. Vous allez pouvoir choisir votre « Background ». Vous cliquez par exemple sur « Background ». Vous voulez une petite plage sympathique vous la glissez et c'est fait, vous aurez ensuite plus qu'à glisser vos personnages, mettre des objets si c'est nécessaire, du texte et rajouter ensuite de l'audio. Si vous voulez justement euh, couper l'audio, donc on va prendre un exemple, on va prendre de l'audio et on va glisser sur la timeline l'audio ici, voilà l'audio qui apparaît, et bien si vous voulez euh, muter votre audio, vous ne voulez plus l'entendre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône M ici, voilà, et ça vous stop l'audio, vous n'entendez plus, ça va continuer à défiler mais sans le son. Idem pour votre voix, vous allez pouvoir euh, votre voix enregistrée, bah vous pouvez la muter en cliquant ici. Lorsque c'est en orange, c'est euh, clos et vous voulez réouvrir, et bien vous recliquez dessus, c'est grisé et vous pouvez réentendre votre piste audio. Pour terminer, eh bien, euh, vous avez juste ici des petites icônes pour agrandir votre timeline ou pour la diminuer. Si vous voulez augmenter, par exemple, la durée de votre petite scène, vous avez vos petits rectangles correspondant à chaque élément. Ici, en brun, c'est le background. Ici, par exemple, c'est l'audio. Eh bien, vous voulez euh, augmenter la durée de la vidéo, pas de problème. Vous tirez ici et vous le vous mettre à 7 secondes, par exemple. Voilà, vous sélectionnez, vous lâchez et votre scénette euh, durera euh, 7 secondes. Vous pouvez recliquer et la diminuer, par exemple moins de 2 secondes et c'est fait. Voilà, on a fait le tour euh, complet de l'interface euh, Toonly. Maintenant, je vous invite à regarder les autres tutoriels pour euh, découvrir les fonctionnalités puissante de cet outil qui va vous permettre de créer de fantastiques vidéos animées comme un pro. Je vous dis à bientôt Franchement j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos vous allez vous éclater avec Toonly.